Voici une petite fille de 3 ans qui s'appelle Tinia et qui va apprendre quelque chose qui peut sembler pour un adulte assez élémentaire, mais finalement pour les enfants ce n'est pas si évident. Et Pour chaque personne qui a pu l'observer, les enfants peuvent connaître, lire les nombres, par exemple de 1 jusqu'à 10. Mais quant à savoir associer un nombre à un nombre d'objets une quantité d'objets ça c'est pas évident pour l'enfant jusqu'à un certain âge. Alors avec l'aide du oiseau Tinia va montrer qu'elle connaît faire cela déjà à l'âge de 3 ans. Alors Tinia, tu vas nous compter, tu vas compter une boule et tu vas mettre dans la première dans le premier trou activé du oiseau Vas-y. Compte une boule et tu mets là-bas. Voilà. Deuxième trou, tu comptes deux boules et tu mets là-bas. Donc deux boules et tu mets dans le deuxième trou. Oui. Très bien. Alors c'est important de féliciter chaque fois l'enfant. Cela l'encourage. Alors on continue le dénombrement. Tu vas compter trois boules et tu vas mettre dans le troisième trou. Vas-y. Et elle a fini avec la ligne activée supérieure. Tinia va passer à la ligne activée inférieure. En passant à la ligne inférie activée inférieure, il est important de faire continuer l'enfant par le bout ici, en tournant, et non de lui faire recommencer ici, de gauche à droite, comme dans le sens de l'écriture. Parce qu'il aura tendance, en comptant une première boule, pour le nombre euh, 7, à confondre cette case avec cette case. Donc on va dire à Tinia de compter... Euh, ici, les sept boules, sept boules, et mettre ici. Et tu n'y vas parler fort pour que tout le monde entende. Il faut compter maintenant. Sept boules, que tu dois mettre ici. Parler fort. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Voilà, ça fait sept boules. Maintenant, Tina va continuer son dénombrement Donc, avec le chiffre 8. Tu vas compter 8 boules et tu vas mettre dans ce trou. Vas-y. 8 boules que tu mets dans ce trou. 8 boules que tu prends dans les trous noirs et tu mets dans ce trou rouge. 8 boules. Vas-y. Oui. On ne t'entend pas. 1. Oui. 2. Oui. Très bien, ça, ça fait 8 Donc tu vas continuer avec 9 Tu vas compter 9 boules Que tu vas mettre ici 9 boules D'accord, continue Oui. oui. Oui. Trois. Voilà. Très bien. Ça fait neuf. OK. Continue maintenant. Tu peux continuer à présent en comptant dix, comme sur ton tableau. Tu vois 10 ici, tu vois 10. Donc tu dois compter 10 boules et mettre dans ce trou. 10 boules. Vas-y. On compte 10 boules et mettre dans ce trou-là. Oui, parle fort pour que tout le monde entende. Oui. Oui. Oui. Oui. oui. oui. oui. Oui. Oui. Très bien, très très bien. Voilà, donc euh, c'est facile. Tignan c'est associer les objets que sont les boules aux chiffres qui sont des objets abstraits qui sont marqués sur son tableau. On aurait pu continuer jusque, jusqu sur le jusqu'à 12, hein, la position 12, mais le principe est, est c'est clair, c'est de cette façon que l'enfant peut facilement, avec le oiseau, apprendre à associer les nombres aux objets qu'il compte. Sur ce clip, nous allons montrer euh, euh, comment un petit enfant de 3 ans seulement, qui ne sait même pas bien écrire, hein, peut apprendre les opérations arithmétiques de base très facilement avec le oiseau. Nous avons ici Tinia qui va nous faire ces opérations qui sont très simples. On va lui demander de compter et de mettre d'abord pour l'opération 4 plus 2. Tu vas compter et tu mets 4 boules ici. 4 boules. Il faut compter. 1, 2, jusqu'à 4. Mmh. Non, faut, il oui, faut, faut compter et mettre. 4. Très bien. Alors, 4. Maintenant, on te dit de compter et de mettre 2 ici. De compter 1, 2 là-bas. Très bien. Maintenant, on te demande de compter tout ce qui est dans le rouge ensemble. Tu peux compter ça. Un, deux, trois, un, non, de compter tout ensemble. 6. Très bien. Donc, ça veut dire que la réponse ici, c'est 6. Tu peux écrire 6 Voilà, il faut écrire 6. On va voir. En fait, Tinia a seulement 3 ans. Et bon, l'écriture de base n'est pas connue, mais les notions d'arithmétique sont déjà là. Ne serait-ce que euh, déjà le fait d'être capable de faire le dénombrement. Je vais monter le trait en haut. Voilà, ça c'est 6. Très bien. On va demander à Tinia de nous faire la deuxième opération. Alors, bien entendu, pour les tout petits enfants comme Tinia, il ne sert pas à grand-chose de remplir euh, tous les trous du boisseau de boules. Hein. On met juste ceux dont euh, l'enfant a besoin. Maintenant, Tinia, tu vas nous faire, tu vas compter trois boules. Et tu vas mettre ça ici. Trois boules. Pas ici, pas ici, mais ici. 1 2 3 Un, deux, trois. Mmh. Très bien. Ensuite, tu vas compter 5 boules. Et tu mets 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Très bien. 5 boules. C'est bon comme ça. Alors, maintenant, on te demande de compter tout ça ensemble. Ce qui est dans le rouge, là, seulement. Il ne faut pas compter ce qui est dans le noir, ce qui est dans le rouge. Tu peux compter. Ça fait combien, de tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Et la réponse, est 8. Donc, tu vas marquer ici 8. 8. En 8, le deuxième rond se met en bas. Le deuxième rond se met en bas. Donc on voit bien, bien que n'étant pas capable, capable d'écrire, en fait l'enfant assimile déjà la notion de d'arithmétique, d'addition. On pourrait faire la même chose pour la soustraction. Deux ronds. faut faire un premier rond. Voilà. Et tu fais un deuxième rond en bas de ça. Et ça fait 8. Très bien. Voilà, c'est parfait.